La serre connectée City, à l'instar de sa grande sœur Family, intègre sur 3,5 m2 différents types de techniques de culture innovantes. Elle est équipée d'une lucarne à ouverture automatique qui se déploie en cas de forte chaleur. Cette serre peut fonctionner en mode aquaponie ou bioponie. Pour le remplissage des bassins, le lancement du cyclage et l'introduction des poissons, vous pouvez vous référer au tutoriel de la serre Family en adaptant les quantités indiquées sur les manuels de démarrage. Le boîtier de mesure vous permet de surveiller vos paramètres à distance et être guidé par nos recommandations. À l'entrée, vous trouverez le boîtier de puissance pour commander les principaux éléments de la serre. Lors de votre maintenance toutes les semaines, vérifiez que l'eau circule correctement dans les tours jusqu'au bassin. Pensez à surveiller l'état de croissance des végétaux en suivant nos recommandations. Vous pouvez nettoyer les goulottes lors du développement d'algues. Toutes les trois semaines en saison, vous pouvez remplir d'eau les bacs de permaculture. Avant la maintenance des éléments de filtration, il est indispensable d'interrompre la pompe. démonter la canule centrale et retirer la mousse à l'intérieur pour un bon nettoyage. Ouvrez le couvercle du filtre immergé, retirez la mousse cylindrique et nettoyez le fond de l'eau en créant une aspiration avec le tuyau fourni. La mousse cylindrique doit aussi être nettoyée préférablement avec un jet d'eau. La matière organique récupérée pourra être réutilisée pour le jardin. Replacez tous les éléments à leur place avant de relancer la pompe.